Hello Showa, et eh bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The Walking Dead Alors, euh, je ne je sais pas trop si l'épisode dernier euh, était euh, euh, court ou pas Mais bon, voilà, euh, privé d'aide, je pense que il est temps euh, de continuer l'aventure Alors, le jeu ne répond pas a voilà. chaque fois que je vais lancer une partie, En fait, le jeu va bugger, c'est comme ça. Si si le jeu plante, c'est pas ma faute. Hein. Euh, alors d'ailleurs, je regarde si j'ai bien lancé l'épisode. Oui, je l'ai lancé. Il bah, Je l'ai laissé tourner, je suis très con. Euh, okay. Alors l'épisode y a à peine duré minutes du coup. Hein. Bon, on a un problème technique. Ouais, euh, J'espère que ça n'a pas duré. Bah ben, alors. Ok. Alors voilà, Carrie, qui sait on est qui Alors voilà. Bon, ça, c'est... Ça, je me demande si on aurait pu ne pas passer le zombie où il l'aurait vu, l'aurait dit. C'est quoi ça Et puis je sais pas... C'est comme ça qu'on me suit une scène. Doug. boss. Non! <rire> Mais Doug, putain. Doug. Lani, putain. Donc, euh, je sais qu'il y a à me buter si... Non, je pense que le le un des choix sera sa fille euh... ou oh, lui. Oui, ça on sait toujours. Hein. On... Bien, hein. Je sais très bien, je sais, je ne suis pas choisi Doug. Mais Doug, je pense que je referai une partie où je, cho je choisi Doug. Mais Doug, il m'en voudra mort, je pense. En plus, on peut avoir trois slots de partie. Alors ça. mois plus tard. Ça va. Et donc, c'est qu'on a tenu longtemps dans le thème. C'est pas mal. Parce que ça veut dire aussi que euh, Carrie. Salut. D'accord, il y a un mec en plus. Salut. On dirait que c'est quand même confiance. Hein. Ah, ce serait le mec d'un choix. Sur et certain, c'est le mec d'un choix. <cười> ouais. On tous, tous en un peu de tu J'aimerais combien de nous avons faudra que tu demandes à Lily passer, on s'en sortira. peut Oui, entre de et Things are getting pretty tense back at the motor You know, Kenny's been talking about taking off if he can get that RV running. Euh... Il doit s'occuper de, de sa famille. And a big group. Going out on his own will get them all killed. Can't blame him. did you hear Larry going off on him last night? What's the old guys deal anyway. Seems like he's got a problem with you in particular. Il pense que je suis dangereux, c'est un vieux connard raciste. Euh. Us some oui, mais je ne suis pas le mec qui veut chercher des problèmes. Je suis pas le mec qui veut chercher des problèmes. Uh, Après j'aurais pu lui dire que je l'aime pas. Mais le problème c'est que peut-être que ça va retenir contre lui. Alors. Je préfère embrouiller qu'avec un seul mec avec le groupe en plus. Même s'il avait l'air gentil ou je sais pas. Euh.. ça veut pas que faire des bruits. Yeah, I Bon, ma façon il est vrai. Ok, allez, il est où? Moi, j'ai la hache, lui, euh, le flingue. Allez, allez, allez. Jesus Christ. Oh shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get, get it off. Get it off. God damn it. Get get it off me. May. Travis, maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Why the fuck is there a bear trap out here? Qui appelle comme mon? I I don't know. Guys with guns. Please, we won't bother you, I swear. Euh... 4 Ok, bah j'y vais. Mais les autres positions ne pas. Tu prends la hache oh, On va nous on va aller buter pendant.. Leave, me Mark, Mec, t'as une hache, c'est silencieux. Encore encore encore encore encore encore. Allez. encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore, ont pas essayé de l'ouvrir c'est une bande de cours mangement pourquoi ils ont pas essayé de l'ouvrir il reste rien là allez il y a plus de nerfs non mais je suis là il n'y avait plus de nerfs hein. Il sera ni jambiste. Hein. Non, bon, bah, le mec des forces spéciales il est mort. On ne sait même pas c'était qui. Bon, ok. <rire> On commence bien l'épisode. Hein. J'ai eu un truc, je sais pas quoi. Je vais pas regarder. Privé d'aide. Je la préfère avec sa casquette, Clémentine. Elle a plus de style. Je sais pas, on va se rapprocher de Clémentine pour essayer de m'amadouer. We need to go. C'est nous, c'est nous. je lui ai répondu oui. Oui. What the hell? You can't just be new people here. What are you thinking? Hey, you want to calm a fucking sauver la vie. I thought we could save his life. I'm the one that took his leg. That makes me responsible. Well, that a stupid we come across. We have to focus on our group right here right now. Well, hang on. We haven't even talked to these people yet. Maybe they can be helpful. Come on, Lily. These are people. People trying to survive just like us. We've got to stick together to survive. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. And I don't suppose you guys are carrying any groceries, are you? Um, no. Fine, you guys fight it out there. Welcome to the family kid. Come over here and see what I drew. What? No, I just come on, okay? You like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Everything always turns into a power struggle between you two. I'm not gonna be a part of that. Je n'ai pas demandé de quitter cette groupe. Tout le monde Je que je rien à dire Lee Vous savez, peut safe euh... pour vous de rester sur fence. Mais sooner ou you're vous décider côté vous mais non, les amis, bien décisions de Dad, s'il Why plaît. Pourquoi ne help Mark avec the wall Vous pensez que c'est facile pour moi Tout le monde commence à me because parce que je suis rations the qui rationne nobody boot, mais personne veut What? I'm not doing it tonight. You Je ne fais pas rations de la not mais il n'y Good luck. Putain! Fais chier fait chier fait chier elle c'est la mère euh, je peux le la laisser tranquille elle, je, je, je lui ai sauvé hein, son gosse alors c'est bon il n'y a aucun problème Je, réfléch... je fais chier je suis comme ça c'est vrai c'est chieux voilà alors d'abord les gosses clémentine parce que c'est ma clémentine voilà je suis son babysitter euh, de la moitié de pomme Donnez la moitié de pommes. Euh, donnez des crackers et du fromage. Moitié de pomme. Non mais Non mais donnez la moitié de porc, la moitié de porc. Hey, Clem, you need something to eat. Tia. I love apples. Thank you. Are there more? No. Les gosses. Les gosses, c'est... Oh, le, le mec qui est nouveau. Larry va me faire la gueule. Putain. Ah Fais chier. Ah là là, il ne vous reste que trois bouts de truc de merde. Ah, bon, Larry. Comment vas-tu Clementine vas-tu Ok. Où est-ce que tu as Je ne sais pas. Pouvez-vous oui, oui, oui. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Claire. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Hmm. Alors quoi spécial à dire? Euh... C'est un souvenir. Alors, bon, je comprends que le garde, hein, c'est comme si t'avais une, je sais pas moi, t'avais une photo de famille. C'est la même idée. C'est la même idée, je pense. I know it's just pretend, but it makes me feel better. Okay, you take good care of it then. I will. Are you alright? Everything alright? Yeah. Is that going Euh, okay? il s'en sortira. Oh, that's good. J'ai pas lui dire et en fait, euh, il va mourir. Cette gosse, elle doit avoir dix ans. Je t'explique. Comme ils sont à deux, si on donne un à Lenny, enfin à bon à Jim, on va dire Jim Carré. Euh... Comment il s'appelle Marc Bah ben, si j'en donne un à Marc, Lenny va faire la gueule. Il va faut que j'en donne un ou deux. Ah, Larry. Oh, euh, la de oh man. Just Need any help with the wall? Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Euh bah Marc, je désolé. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't think to give me the axe? Come on, Mary. Cut loose some slack. He knows you're just out to protect the river. He told me so just like he's trying to protect Clementine. He I just need some food. Going this long without a proper meal make anybody cranky. Il reste deux bouts de nourriture. Marc Elle là-bas, elle sait pas quand j'ai un choix à faire. Euh. Carrie. Mon choix est donc de Carry. Ah. On va, on va parler. On va parler. On va voir comment ils vont. Euh. Tu dors mieux Non. Je sais que nous be être grâce à but no, mais non. Je ne suis pas. Drugstore Oui. Je Je suis. Ugh, that can't be an easy job. It's not. I won't be able to feed everyone. What should I do? Well, if you wanted to get in good with Lily, I'd make sure Larry gets some food. Even though that guy can be a real dick sometimes. On the other hand, giving that food to Kenny and his family might make him remember you, if he decides to take off in that RV one day. What about you? You need food too. We all need food. I can't tell you what to do, but whatever happens, I know you'll be trying to do the right thing. Oh merci Carrie Carly putain Carrie Putain. Tu me sauves la vie. Mais cette fille, elle me sauve la vie. Oh non, mon dieu. Je lui parlais. Words getting out that you want to leave the motor in. I ain't no Lee It's probably our best bet look you've been good to me and my family. you saved Duck from those monsters and you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that you and Clem are welcome to come with us sound like a smart Maybe that is the best thing I know that it is. I'm taking my family oui bah maintenant j'assume maintenant j'assume écoutez le gosse le gosse hey, Doc. le mec je m'en fous mmh. euh, des crackers et du fromage! Yeah. Oh, man, I'm so hungry. C'est plus qu'un truc. Pourquoi le cadeau Peut-être que je devrais faire plus de QTE, mais je m'en fous. Euh, je parle à, à la mère là-bas. Elle ne sait pas que euh, je m'en occupe. Du mec, salut. Ah vas-y. Euh, bien sûr, de quoi tu veux s'en Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, okay. <rire> <Slimeur. rire> <rire> um, right Cela il meurt. c'est faire. Yeah, I know right j'aurais pas dû le contredire. Well, à ahead et check in on space dit ça pour son fils, je lui ai c'est bon. Marc, Marc, je lui ai donné. Oh, j'ai dans les bugs comme ça. Lui, on va le voir. Salut. Salut ben. Comment tu t'en sors Alors t'es qui toi C'est vraiment dégueulasse tu hein something je sais tout ce qu'il faut faire, je ne sais pas non plus. J'aurais pu le rassurer hein, mais bon non, relax. We'll get your ouais. friend back to normal in no time. I sure hope so. Je réfléchis. Euh. Kenny, allez, hop, on va lui donner la bouffe. Non, non. Juste. Non, mais c'est bon, je lui donne à Larry, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je lui donne à Larry, elle pas en vouloir. Quand la dernière fois que vous Je bien Clementine starts feeling weak. Donc je vais le garder pour moi Ok je vais leur demander. Donc, Carly, ne veut vraiment pas que je lui leur donne. Hein. Donc, on va voir. D'ailleurs, je pense... Je suis pas sûr, mais je pense que tu as euh, Mrs. Je suis en colère tout le temps qui risque de m'en vouloir. D'accord Euh, à propos du gars dans le piège à ours je euh, vais voilà. pas dire euh, Lily avait raison parce que sinon elle va me faire la gueule je... mais le problème c'est que je sais pas qui a mangé hier du coup c'est ça le génie du jeu alors, on va euh, chercher euh, l'autre fille qui nous fait tout le temps la gueule. Non, vous voulez. Ok, alors, et t'as l'autre meuf Ah, je suis sûr elle a pris de la bouffe avec elle. Je suis sûr qu'elle a pris de la bouffe parce qu'elle avait faim, comme je sais pas quoi. Alors, moi, je fais plus trop confiance à elle. Carly, c'était vraiment la meuf à qui je voulais lui donner. Duck, Ben, Ben, Kenny, ah, voilà. Euh... Peut-être nous penser à le motel. Nous sommes we're nous we're sommes the de la have a routine now et it's working. Mais maintenant... faut qu'on parle de toi et de Kenny Ouais, c'est clair. de Qu'est-ce you know, sure Kenny Regarde, je Kenny pas Tout nous avons besoin de la nourriture. Mais il n'y a pas de nourriture. Tu le well nous juste trouver Keep an eye out. Fine. Bah, je vais donner de la bouffe au mec. Hein, Ça me paraît le mieux. Je pense que j'ai fait le bon choix. Euh... Mais je vais donner, je vais donner. Les deux là-bas, je vais donner. Attends, j'ai donné deux là-bas? Parce que moi, le, le nouveau, je m'en fous. je donne à marque. On avait dit qu'on allait donné un marque. En parole. Voilà. En Et le reste va m'en vouloir à mort. Not such an easy job, is it? Never said it was. I don't envy you. I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Lee, Kenny, I know I ran out of food before. Hey, it was a tough choice. But you took care of the kids. That's what a real man does. Boo! Ça l'écrivait à ça. I'm serious come with You've more than earned a ride on the RV with me. Still... Je pense que certaines personnes ne seront pas avec vos choix. Du genre Tom. Bah, Tom, ben, c'est tout. Elle, ben, ça va, le monde. c'est... le partir. Mais... Il just juste time. It's temps. a rough Un, Ouais, j'avoue. C'est pas un, C'est pas un, un, un, un, C'est <rire> ah. Mon dieu Thanks bring him here in the first place asshole Dad calm down all killed je manger was what he bitten and you didn't say a goddamn word but he wasn't bitten I swear you're not bitten friend here came back to life and tried to kill my wife what wait you all don't know what the hell are you talking about it's not the bite that does it you come back no matter how you die If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. Jim oh said, God help us. It makes sense. In those first few days, it spread so fast. Car accidents, suicides, everything was making more of them. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym, and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills, a lot of them. Someone went in the girl's room the next morning and God. Back off. Wow, lady, relax. Me and my brother, we we just want to know if y'all can help us out. I said that, Carlie. Euh, nous Of course, neither do we. I'm Andy St. John. This here's my brother Dan. We're just out looking for gasoline. Looks like you folks got the motel locked down, which, which is fine, but uh, if you spare any gas, well, we'd be much obliged. Why do you need gas? Our place is protected by an electric fence. Generators provide the electricity. Our generators run on gas. Look, we own a dairy farm a few miles up the road. C'est de We got Lee, why don't you Mark check the place out, see if it's I'm going with you. c'est une bonne tireuse, pas question. On va juste rester ici. Ok, on va la fermer. Mais non, some exchange, Je voulais qu'on aille en petit groupe.